Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, c'est une vidéo d'actualité et c'est également une anecdote. Aujourd'hui, d'une pierre de coup, l'actualité qui me permettra d'y glisser deux, trois anecdotes s'appelle L'Arnaqueur Tinder de Tinder Swindler sur Netflix. Vous êtes innombrables via les réseaux sociaux et asociaux à m'avoir demandé de commenter cette histoire. Je m'exécute, mais pas avant.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 Je pensais pas euh, reparler de Tinder sur ma chaîne, hormis une anecdote particulière. Parce que d'abord, mes derniers articles sur le sujet remontent désormais à au moins sept ans, 2015. Bah. Quand même et puis en plus, parce que j'ai déjà eu sur ma chaîne secondaire études de cas, l'occasion de traiter de nombreuses rencontres erratiques sur Tinder, pas les miennes, mais mon opinion sur le principe des sites de rencontres, vous savez ce que j'en ai dit, je n'ai rien contre le principe ni des algorithmes ni de la mise en relation ni des rencontres en ligne. Simplement, le coup de génie ou le coup du diable du swipe, c'est d'avoir en fait mis en lumière le pire des deux genres, des deux sexes, c'est-à-dire le côté quantitatif euh, et bourrin de, de H et le côté euh, vénal et superficiel de, de F. Mais bon, le jour est arrivé, vous avez été trop nombreux à me réclamer de réagir à l'arnaqueur Tinder pour que je l'ignore arnaqueur Tinder en français. Je crois que le titre original du documentaire Netflix, c'est Tinder Swindler. Euh, bref, alors j'ai regardé un petit peu comme à, à l'époque euh, la série Lupin, que vous me réclamiez. Je l'ai regardé mollement et sans conviction dans un premier temps. Et puis, je me suis surpris à me prendre au jeu. Et en l'occurrence, les 52 minutes sont passées euh, en un trait de, trait de crayon, en l'espace d'un instant. Alors du coup, euh, mon avis là-dessus, ben, je vais vous le découper en deux. Voilà, on va commencer par le résumé de l'histoire et entamer un petit embryon de morale. Morale que nous finirons dans la conclusion. Oui, désolé Madame Potron, ma ben, si célèbre et sexy prof de, de français au lycée. On n'introduit pas, je sais Madame Potron, d'idées nouvelles dans la conclusion. Sauf que maintenant, je suis grand, donc je le ferai si vous voulez venir me corriger. Ben, venez corriger avec délice. Enfin, euh, quoi que bon, il faut se départir un peu des fantasmes de prof du lycée parce que bon, elle avait 35 ans là, quand j'en avais 17, donc si tu veux, là elle doit en avoir 60, donc <rire> la correction sera peut-être un petit peu moins agréable. Et discernement et typologie de femme, ça sera par contre la deuxième, deuxième partie. Donc, résumé, embryon de morale, plusieurs femmes dans plusieurs pays d'Europe, c'est important, rencontrent le même homme, elles n'ont pas de lien entre elles, n'ont-elles pas de lien Attention, analyse des profils Instagram plus loin dans la vidéo, rien que ça, ça devrait euh, être liminaire, suffisant pour vous faire venir l'aqualine, avec ah, la petite salive à la bouche, et évidemment, elles ignorent le fréquenter simultanément. Alors, la démonstration de valeur que lui opère est immédiate et disproportionnée, enfin en tout cas disproportionnée, elle le serait aux yeux des gens du commun, aux yeux des gens de bon sens, mais elle ne l'est pas aux yeux de ces trois femmes. Alors photo de lifestyle caricatural, la perception d'un entourage très nombreux et très opulent. Les hôtels, toujours les plus clichés du, du monde. Hein. Je, je, je les connais, je les reconnais, ces hôtels, je les ai fréquentés à l'époque avec ma, ma, ma copine Francine. Je vous rappelle l'anecdote du, du, du panino, du sandwich que j'ai récemment raconté. Le garde du corps, évidemment, 24 heures sur 24. Et les voitures de luxe, Ferrari, McLaren, Bugatti, Rolls-Royce, le jet. Et, et, et, et, et, et surtout, là, sans indisponibilité réelle ou, ou simulée. Alors aujourd'hui, ces femmes se repaissent de leur tristesse rime-riche sur les plateaux et ouvrent des cagnottes GoFundMe pour tenter de récupérer les sommes. Bon, moi, je fais pareil à leur place, hein, je ne peux pas en vouloir. Sauf que justement, bah justement moi, je ne suis pas à leur place. C'est-à-dire que... Mais arrivé de me faire arnaquer mais d'abord euh, c'était pas très souvent et puis c'est très difficile de mettre et puis euh, surtout j'ai pas réagi de la même façon. Première fois que je me suis fait arnaquer, raison pour laquelle je vous disais que ça serait une vidéo et d'actu et anecdote première fois que je me suis fait arnaquer en tout cas de mémoire d'homme euh, c'était à l'école primaire, mes parents m'avaient offert un joli stylo là je sais plus quelle occasion, Noël ou anniversaire, et j'étais rentré quelques deux trois jours après avec un, un ne voyaient plus le beau stylo qui m'avait offert et j'avais un Reynolds tout à fait, tout à fait, tout à fait normal. Et demandé ce que j'en avais fait et je leur, je leur avais expliqué que mon copain Alexandre, donc, euh, que je n'ai plus vu depuis, depuis l'époque, euh, Alexandre dot vous On va poursuivre la liste des gens de mon enfance. Bon, j'aimerais savoir ce qu'ils sont devenus. Donc, il y a Madame Potron, prof de français à Thierry Moni en seconde, il y a Alexandre dot et la liste se complétera au fur et à mesure. D'ailleurs Alexandre, si tu as encore mon stylo, il Serait peut-être temps 35 ans plus tard de me le rendre comme disait euh, sans paix, le dessinateur il dessinait dieu il disait euh, je pardonne toutes les offenses mais j'ai mes listes et eh bien euh, j'ai dit, dit à mes parents que j'avais changé le stylo et euh, après m'avoir engueulé finalement ils ont fini d'un air de dépit ben bah, voilà bah, ta propre punition c'est maintenant tu as un stylo de merde et la deuxième fois enfin la dernière où je me suis fait euh, j'ai failli me faire arnaquer je pense l'avoir déjà raconté mais j'ai un doute c'était à l'histoire de la, de la vente de la montre. Ma première, enfin, pas ma dernière, mais ma première montre, on va dire, de qualité. Je m'étais offert pour, 30, pour mes 30 ans une, une Rolex Oyster Vintage de, de 68. Voilà, qui était une année euh, symboliquement importante pour moi. Et puis, quelques années plus tard, je, n'en avait plus besoin, ou plutôt le symbole auquel elle se rattachait n'était plus dans ma vie, donc j'ai décidé de vendre la montre, et une offre m'est parvenue la veille d'un départ en vacances. Je partais en vacances en Irlande un samedi matin, de printemps, et une offre me parvient le vendredi L après midi donc je, je réponds avec les informations de, de, de base et l'acheteur me promet le virement paypal pour le samedi matin et j'avais dû par erreur j'avais dû lui dire que je partais le lendemain et il m'a fait un virement paypal 2-3 euh, heures avant mon, mon départ euh, supposé et du coup je n'ai pas eu le temps de vérifier Enfin, le mail était tellement vraisemblable que je n'ai pas ouvert mon compte Paypal pour vérifier que l'argent y était bien au titre que le mail avait le logo Paypal, l'adresse Paypal, ainsi enfin, une simili adresse Paypal avec une toute petite différence, euh, le logo, la, la, la fonte de caractère, l'apparence absolument, c'était une escroquerie assez, assez finaude, assez bien montée, j'ai expédié l'objet. J'ai couru à l'aéroport, je suis arrivé en Irlande quelques heures plus tard, je suis arrivé dans la maison que j'avais réservée, je me suis rendu au pub déjeuner, j'ai commandé, une, euh, si je me souviens bien, un fish chowder, c'est-à-dire une soupe de poisson à la crème comme on fait là-bas. Je pris ma fourchette ou ma cuillère, dans la main, et là j'ai eu mal au ventre. Et, et mon intuition se situe dans haut de mon ventre à gauche, en dessous du cœur. Et quand ça se torne là, c'est qu'on essaie de m'utiliser de me, de me mentir, ou qu'on se fout de ma gueule, ou qu'on manque de respect. Et là, j'ai eu les trois en même temps, et j'ai compris que je m'étais fait arnaquer. Je n'avais toujours pas ouvert mon compte ni rien, je n'avais rien de factuel me permettant de dire euh, la preuve. Mais simplement, je ne pouvais plus respirer, je me suis dit putain, t'es un abruti, c'est un faux virement, tu n'as rien. J'ai ouvert le compte, c'était vrai. Heureusement, des amis en France ont remué ciel et terre, pour récupérer l'objet auprès de la Poste. Ils, ont, ils sont allés à la police pour moi, on a fait un, un Skype avec la police où j'expliquais ce qui s'était passé. Et ils ont pu, avec l'aide de la police, euh, se faire ouvrir le dépôt euh, Colissimo à Roissy. Euh, le, la montre était sur le point de partir. C'est une petite Rolex, ce n'est pas une montre d'une immense valeur, ça valait 2000 balles, enfin 2000 balles c'était quand même beaucoup. Et puis surtout, je, mon orgueil aurait très, très, très, très mal de de m'être offert à comme ça. Donc nous avons récupéré la montre. J'ai adressé par contre à l'acheteur une boîte vide contenant de la merde et des insultes à laquelle il ne m'a jamais répondu, mais j'espère qu'il a bien apprécié l'envoi. Le, le, et je m'en suis pris comme à chaque fois, comme dans l'exemple du stylo, à ma propre naïveté. J'ai appris et je me suis juré qu'on ne me ferait plus jamais le, le même coup, un peu comme la fable de La Fontaine, qu'on ne m'y reprendrait plus. Mmh. Alors, partie 2, discernement et typologie de femmes. Ben là, euh, au niveau du discernement, j'ai envie de vous dire, euh, Pernilla, euh, Cécilie et Aileen, c'est quand même pas très brillant. Parce que surtout Pernilla, dont on va détailler le profil dans quelques instants, quand on donne les clés de son fonctionnement à intérieur à un inconnu dans une intention d'application en plus totalement mainstream, c'est un petit peu comme si on prenait quelqu'un au hasard dans la rue et qu'on lui confiait les clés de chez soi. Je veux dire, il est à peu près certain qu'on va finir par se faire au mieux visiter, au pire cambrioler. Souvenez-vous la phrase de Montesquieu, euh, donner du pouvoir... Euh, à quelqu'un, c'est à peu près l'assurance qu'il en abuse. Est-il envisageable qu'un jour avec F, le conscient arrive à primer sur le subconscient Est-il envisageable que quand elle voit les attributs d'un compte à la 50 Shades, avec le jeune PDG de 27 ans euh, au jet privé, euh, est-il un moment que le... envisageable que le subconscient cesse un instant de mouiller que le conscient dise « Ok, es-tu sûr que ça existe Es-tu sûr que c'est vraisemblable Es-tu sûr que cet homme, simplement, ne, ne, ne te montre pas ce que tu as envie de voir euh, Quelle est la vraisemblance qu'un homme appartenant à la... Pellicule supérieure, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, plus, des catégories socioprofessionnelles. Donc, un type qui devrait avoir une file, une liste d'attentes de Playmates euh, devant chez lui ou à, à, autour de sa table quand il sort. Euh, Est-il euh, vraisemblable que cet homme doive faire une annonce Tinder Quand bien même, comme dirait Bigard dans le sketch de la chauve-souris. Bon, mais admettons. Est-il vraisemblable qu'il s'attache immédiatement à cet inconnu au point de lui présenter la mère de son fils et de l'emmener dans son avion privé Pour quelle raisons s'y attacherait-il euh, J'insiste sur pour quelle raison Demandez-vous toujours pourquoi vous Et si vous ne trouvez pas pourquoi vous, demandez lui, pourquoi moi euh, Le doc passe en revue des centaines de textos, des dizaines d'audio, des selfies et des selfies vidéo où l'arnaqueur Tinder leur a adressé des messages absolument rien, pas une phrase, aucun élément de langage n'est sincère, comment je le sais bah, C'est facile. Parce que tout est transposable à quiconque. Souvenez-vous Cyrano, euh, quand Christian doute que Roxane crut à la missive rédigée par un autre, Cyrano lui répond « ne t'inquiète pas, l'orgueil féminin lui fera croire que c'est ce que c'est pour elle ». Et bien là, de la même façon, lisez les dialogues, réécoutez les audios, il n'y en a pas un, qui ne soit pas duplicable ou émissible à une autre femme. C'est vraiment, ça n'a rien de personnalisé et, et, et, et toutes les images, selon moi, ont été envoyées à toutes. Une conversation sincère est une conversation qui n'est pas transposable. Euh, I miss you, baby. I miss you, baby. I want to see you. I want to to see you. Tu peux le dire à tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est pas d'écrire ou de dire tu me manques. Ce qui est, un, ce qui, ça c'est pas vrai. Il y a aucune sincérité. Ou voilà, en tout cas, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est c'est une petite flammette, c'est pas un feu. La façon dont tu m'embrasses le matin me manque. La façon dont tu n'oublies jamais un, un moment important pour moi et tu te manifestes toujours quelques minutes avant me manque. La façon dont tu prends mes cheveux quand je, je suis agacé le soir et que tu me masses le, derrière l'oreille euh, me manque. Ça, normalement, c'est pas transposable. Et ça, c'est sincère. Demandez-vous bien, je sais que c'est du mauvais esprit, enfin, croyez, croyez mon expérience de vieux briscard. J'ai pas côtoyé les bas fonds sociaux, par contre, j'ai côtoyé les bas fonds moraux. Euh, je sais reconnaître quand une photo m'est envoyée à moi, ou quand une photo est envoyée à deux, trois gus. Hein. Enfin, je, je le sens là, en fait. Donc, où est votre sixième sens Est-ce que vous vous rendez compte que euh, les ficelles les plus grosses suffisent à obérer votre discernement et je répète, ça ne fonctionne pas que sur les gold diggers, ça fonctionne sur tous les profils de meufs, et c'est assez désespérant. Alors justement, les profils, donc Pernilla, Cécilie et Aileen. Donc Pernilla, bon, c'est assez clair, c'est ce que j'appelle une instapute. Hein. Une instapute, c'est quand 80% des photos la mettent en scène, elle-même, dont euh, une, bonne fra une bonne fraction en maillot de bain ou euh, grandement dénudée Quand 80% du temps, elle est au centre de la photo. Quand 80% du temps, les photos sont dans des lieux élitistes, type euh, plage privée à Saint-Tropez, euh, Nikki Beach, euh, Racing Club, salle de bain de palace, euh, golf, boîte de nuit euh, select, etc. Quand aucune allusion n'est jamais faite au moindre travail productif, quand euh, le groupe d'amis est extrêmement homogène, notamment sur la chirurgie esthétique, au point qu'il y a quasiment plus de et qu'elles sont quasiment substituables. Quand le profil a pour seul objectif de convoyer une image de luxe et de vie hors sol, yacht, plage privée en Grèce, villa avec piscine, au détriment de toute autre dimension, notamment, notamment familiale. Pas d'enfants, euh, sœur présente une seule fois et dans une situation pas du tout valorisante. Voilà, ça c'est une instapute, ça c'est Pernilla. Cécilie, euh, c'est une instababe. Alors une instababe se distingue de l'instapute au sens qu'elle n'est pas au centre de chaque image, d'ailleurs elle ne figure même pas sur toutes, euh, qu'elle publie également des contenus liés au sport, aux études, au travail, à la culture ou à la famille, avec une grande hétérogénéité de lieux et qu'elle n'hésite pas, elle n'a pas de pudeur à montrer des membres de sa famille ou amis différents d'elle. Aileen, à la différence de Cécilie et euh, Perdila, n'est ni une instababe ni une instapute. Est une, elle n'est pas plus Instagrammeuse que je suis youtubeur, c'est une meuf qui a un job, qui a une vie, et qui se trouve avoir ouvert un compte Insta où elle est euh, peu active et peu mise en avant. Alors attention, évidemment, hein, le diable est subtil, et attention aux profils composites. Hein. Une instababe peut cacher une instapute. Hein. C'est-à-dire qu'elles peuvent cumuler plusieurs profils pour attirer différents types de chalants ou pour, le plus souvent, émuler une, euh, une profondeur, une pellicule poétique, une, un vernis culturel euh, inexistant. Alors, elles peuvent cumuler deux profils, soit sur le même réseau, soit sur deux réseaux différents. Alors, quand tu montres l'un des deux à tes amis et qu'ils te répondent à l'unisson, que euh, ta meuf, en tout cas celle que tu es en train de courtiser, c'est une pétasse, bah tu as quand même la matière pour leur dire ⁇ oui, mais attends, regarde, elle a un second profil sur laquelle elle semble, je dis bien elle semble, avoir d'autres centres d'intérêt, c'est une artiste en devenir, blablabla bla, bla, bla. Bon, bah ⁇ Bon voilà, ils te regardent généralement, euh, l'air totalement consterné, et évidemment, l'avenir leur donne très souvent raison. Alors conclusion et fin de la morale. j'aimerais conclure sur la responsabilité et les, et les compensations. Alors tout le monde est coupable dans cette histoire. Stéphane, de n'avoir pas vérifié que l'argent était bien sur son compte Paypal avant d'expédier la montre. Les instababes, d'avoir cru à une symphonie de mots creux et une litanie de miss you, miss you, want you, want you" et t'es la femme de ma vie, dans tous les sens. Mais alors que Stéphane a accusé le coup, s'est raffermi, s'est motivé à être encore plus attentif, plus observateur, Radical parce qu'il n'avait pas d'autre choix que de rembourser et que les erreurs relationnelles sont celles qui coûtent le plus cher. Et eh bien, euh, les babes sont toutes en train de se faire renflouer sur GoFundMe. Et je vous parie que c'est principalement par d'autres hommes. On essaiera de le deviner grâce aux, aux pseudonymes qui apparaissent euh, s'ils apparaissent. Homme mu par leur ressort subconscient de sponsor, sauveur. Ça fait beaucoup d'allitération de consonnes et ça fait beaucoup de S dans la phrase. Homme mu par leur ressort subconscient. C'est la raison pour laquelle ce type de filles n'apprendront jamais rien. Vous ne leur ferez jamais la leçon parce qu'elles n'écoutent pas puisqu'elles n'apprennent. Et même dans l'erreur, une babe ne reviendra jamais changer parce qu'un autre l'acceptera comme elle est et à bras ouverts. Voilà pourquoi l'Arnaqueur Tinder est la vengeance immanente du ciel contre les instaputes.